public, c'est autre chose. C'est une priorité qui exclut même toute référence à une idée de son augmentation. Ce qui ne serait pas le cas d'une entreprise associative, à finalité collectivement lucrative, mais pas lucrative pour les personnes. Ça, c'est une première chose. La seconde, c'est que vous avez aussi mélangé public et privé. Assure non plus que ce soit complètement permanent. Je ne suis pas sûr qu'en conception, il soit nécessaire d'admettre qu'une entreprise puisse être publique. Puisque le regroupement d'hommes pour gagner leur vie ensemble, d'hommes et de femmes, euh, est, est une affaire, au fond, privée, nature privée. Simplement, pour des raisons éthiques ci-dessus, la nature, euh, et puis des euh, problèmes sociologiques du type de l'équité, l'égalité, euh, sont une contrainte, oui. mais elle est d'ordre privé. Mais l'histoire nous lègue un peu partout, les entreprises publiques, <coughs> pour des raisons stratégiques, pour des raisons de prestige, parfois pour des raisons de gain de ressources la quantité d'unités qui sont publiques, qui sont propriétés collective, mais qui sont vraiment des entreprises, avec le but d'augmenter la richesse globale qu'elles produisent. Déontologiquement, il n'y a pas de nécessité à les interdire. Il faut donc qu'une définition, définition de l'entreprise puisse incorporer des entreprises de type public, tout en préservant leurs différences dans la finalité qui reste privée. De le sel des administrateurs de biens publics, l'État, la région, enfin toutes les collectivités publiques. Et là, vous ne pouvez pas faire le mélange.